On a, on a passé une très bonne expérience, on a bien partagé ce qu'on est venu à faire c'est comment la famille de Souvide, comment ça se passe, non? Et aussi je pense qu'on a bien partagé aussi l'avant-garde de sous vide Alors je suis très content, on a partagé avec des personnes de opinion. on a aussi donné quelque chose à manger pour, pour bien connaître la différence d'utiliser ou non les sous-vide. Et aussi, on a travaillé dans, savez, dans cette prestation, c'est d'avoir tous les recettes, d'avoir la température. Et moi, je pense que ça peut être un avantage vraiment important dans l'utilisation de ce Pourquoi Parce que aussi, ça nous donne la, la ligne de travail dans tous les moments de la recette qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on connaît la température initiale jusqu'au final, la température finale et le temps qui s'est passé et s'il y avait quelques problèmes, nous on peut le savoir. Et moi je trouve ça pour les HCCP très important de, de, de l'avoir avoir pour, par rapport non, à ce que la législation a besoin.